Et donc bonjour à tous mes amis de YouTube, je vous retrouve que moi-même, c'est-à-dire Antoine Scaling, pour la suite du Let's Play sur Inazuma Eleven qui prend un épisode par an. Euh, voilà, donc on est absolument parti. Voilà, donc j'ai dû absolument refaire euh, complètement une nouvelle sauvegarde, parce que c'était absolument pas bon. On va essayer de monter un peu le fond vert. Oui, normalement j'ai fait des préparatifs avant. Les avant sont mal passés, voilà. Euh, du coup j'espère que évidemment bah, le let's play sera fini avant 2072. Ouais. J'ai complètement perdu la totalité de sauvegarde, du coup j'ai juste repris là où on en était, enfin à peu près. J'ai aucune si c'est bon. Ok donc là on allait jouer contre les Maritimes. Et, du coup, il nous faut... Il fait super chaud. Et Attends, pardon. Je fais les voix après. Ok. Euh, du coup, il nous reste... Ok. Non, c'est bon, c'est bon. Je suis bon. Il fait super chaud. Je vais finir complètement fripé si je reste au soleil plus longtemps. Fais un effort On doit gagner si on veut obtenir des dentis sur Axel. D'accord. Alors tu vas me mettre de la crème solaire sur le dos, m'amour Là, comment ils ont traduit « darling » en « m'amour en... » en français on... on va plutôt se concentrer sur le match, plutôt. Hein. Tiens, tiens, tiens, tiens. c'est vrai ça, Axel. Tiens, tiens, tiens. Tiens, je ça, tu veux pas leur dire bonjour. Et il se barre. Eh, hey, attends. Dora, qu'est-ce que tu fais On va commencer le match. Oh, l'exploratrice, ramène ton cul. Oh J'arrive. Tu viens regarder le match. Eh, hey, petit. Tu connais le football frontière, non ah oui, oui, qu'il le connaît, il l'a gagné en fait. Eux, ce sont les champions de l'an dernier. Du collège Raymond. Ils ont perdu pas mal de coups récemment. Tiens, tiens, tiens. Certains d'entre eux se sont blessés en affrontant les extraterrestres. Et ont dû quitter l'équipe. Bon, on essaie juste d'avancer un peu parce que, bon, les dialogues de New on les connaît. La démonstration de, stoïs... de stoïcisme, Marc. Mais je t'en prie, fais quand même attention à toi. Ah, ne t'inquiète pas Nelly, je vais bien, je t'assure. Les joueurs de Raymond sont venus à Okinawa pour retrouver un de leurs compagnons. Il leur manque terriblement. Ils veulent vraiment qu'ils reviennent dans l'équipe. C'est pour ça qu'ils se donnent autant à fond. Ah, regarde, le match commence. Tu vas rester pour voir Raymond en action, pas vrai j'ai commencé, commencé sur l'exploit en 2013 Ah Activate Burning Phase Allez l'équipe, suivez le rythme Ok, on y va Marry Times Marry Times Ouais State 0, Selected... Il est à fond leur entraîneur Alors Montrons-nous notre meilleur jeu Et il ne nous oubliera pas de si On est parti En fait, je vais arrêter de l'esplay avant la seconde mi-temps, si on peut le Je perds à la balle avant même d'atteindre les buts. C'est ta faiblesse, Orlais. Tu es excellent pour tirer, mais tu ne maîtrises pas encore complètement les bases du football. Ah, c'est vraiment la galère de dribbler. J'ai même pas besoin d'aller près des buts, de toute façon, je peux tirer d'ici. Et c'est parti Marqué de voir, c'est ça quand même. Hein. Quoi, il a marqué depuis la montée de terrain. Le relais, c'était incroyable. Ha, ha, évidemment, merci. Mais pardon. Aucune vague ne me résiste. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Aucune vague ne me résiste. Boom, boom, chak. Boom, boom, chak. Ce tir vous laisse aïe. Appelons-le le tir tsunami. Essaye de rappeler, mais bon, ça peut éclater, genre. Tu sais, ce n'est pas si difficile. Je crois que c'est un génie, tout simplement. Waouh, je n'ai jamais vu un tir comme celui-ci. Il joue en défense et pourtant il tire comme un muteur Pas de problème, on va remonter au score. Je... je peux le faire, Marc. Donne-moi la balle. Super, vas-y, Sean Laisse-moi faire, Sean Non, non Ah Laisse Aiden s'en charger Tu devrais laisser Aiden s'en charger Ah Sean Oh non Il a encore une crise Ah Ah Eh hey, Qu'est-ce qu'il y a Il ne bouge plus Madame l'entraîneuse, il faut changer de joueur Remplacez Sean Non. Les autres joueurs ne sont pas remis de leur blessures contre Genesis. Si seulement Axel était là... Eh hey, Il est où votre Axel Je croyais qu'il pouvait vous sortir de n'importe quelle situation Vous êtes sûr que c'est toujours votre coéquipier Tu es sûr de vouloir faire ça. Tu veux protéger ta sœur, non Si vous pouvez être bruyant, vous arrêtez pas de crier. Sean, non, attendez, c'est Aiden. Vous n'avez pas besoin d'Axel. C'est moi votre buteur. Boum boum tchac. Boum boum tchac. Ce buteur, il n'est plus en rythme. Son esprit et son corps ne sont plus en harmonie. Et hey, que non, c'est obligé de sortir des trucs aussi pris de tête Prenez ça Blizzard éternel Et voilà Maintenant, on est à égalité Et hey, mec, tac 5 Ils se sont pris un but, mais ils se fichent Ils sont vraiment trop relax ils ont marqué. Bien joué le blizzard éternel. C'est vraiment un tir qui vaut le coup d'œil. Hum. Ah, ah. je pensais que ce n'était qu'un fréliquet. mais on dirait bien qu'il que ça défaut plutôt bien. Je vais nous redonner l'avantage, on n'a rien de temps. Et voilà un autre tir tsunami. pas tirer comme Orlé, Mais je m'y connais plutôt bien en défense Allez Marc, on va défendre les putes ensemble J Jack Wouah ta rush Pas mal Quoi C'était quoi ça Ouf, ouf, on a réussi c'était génial, Jack. Quand est-ce que tu as pris cette technique Eh, on est mieux que mes antinos, ma les entraînements matinaux ont payé. Bien joué, Jack. Tu es vraiment amélioré. Eh, eh, arrêtez un tir comme celui-ci. C'est plutôt cool. Eh, mec, je suis chaud maintenant. C'est un match très serré, n'est-ce pas Oui, mais je crois que tout le monde s'amuse bien. On n'a rien à voir avec les matchs contre la Luce Academy. Alors, qu'est-ce que tu en penses ils ont beau perdre, ils continueront de se relever parce qu'ils gardent l'espoir de gagner jusqu'au bout. Ils ont la force de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, impressionnant. Hein Tiens, tu n'en restes pas jusqu'à la fin du match hmm. Marc. Le match contre le Collège Maritime était très serré. Chaque équipe donnait le meilleur d'elle-même. En début de seconde mi-temps, nous étions à égalité. Donc on joue la seconde mi-temps. Super, les enfants, regardez le rythme et prenez le contrôle du jeu. Ça ne veut rien dire, c'est vraiment dépasser le sujet, aller chercher le but, quoi. Hé, hey, hey, on va voir si vous êtes capable d'arrêter mon tir de tsunami. Pff, et il se la joue un peu trop, celui-là. J'ai voulu montrer ce que c'est un vrai tir. Sean Alors Nous sommes correct. Ah oh là non oh là là là là Darren oh là là qu'est-ce qu'il fout là lui. Oh là qu'est-ce que. Ah oh oui Oh, il a faute là oh. Ah... Frénésie, merci. Ah, blizzard Éternel ah Excavation l'habitude de la mort électrocution normalement ça l'arrête Panical. Tacle de la mort, et ça ne passe pas. Doral exploratrice, comme je l'ose l'appeler. Vous allez voir Blizzard L Éternel. Ah ouais Bien joué, Raymond Ridicule, vous êtes tous nuls. de la mort. Oh putain cette musique je l'ai entendue mais tellement Eh hey, les gars on a gagné Tape moi un 5 C'est pas vrai On commence à ressembler à l'équipe du collège Maritimes Joli match, très bon rythme de la part des deux équipes Alright let's go motherfucker travail d'équipe mec c'est énorme et j'avais ressenti ça en surfant Alors vous allez nous reprendre à ta feu feu Bon, blablabla, blablabla, bla, bla, bla, on a compris. Blabli, bla blablabla. Voilà bla, bla, bla, bla. Oh, ce temps. Tu t'es bien amusé, Xené Qu'est-ce que tu veux dire Ton équipe a joué contre Ramon, non Sous le nom de Genesis. Pourquoi il faut parti en plein match vous auriez pu facilement les écraser Ah Loin de là Père est très fâché parce que vous n'avez pas réussi à vaincre Raymond, tu sais Ton équipe ferait mieux de ne pas trop s'habituer... Plaplaplaplaplapla... À... Pla, pla, pla, pla, pla, pla. Ton équipe ferait mieux de ne pas trop s'habituer au titre de Genesis. Je prends ça pour un avertissement. Ton titre nous appartiendra bientôt à moi et à mon équipe. PROMINENCE ne prends pas trop vite. Je peux t'assurer que mon équipe Diamond Dust ne se laissera pas faire. Vous avez terminé Dans ce cas, si vous voulez pardon. Ah Vous avez terminé Dans ce cas, si vous voulez, y'a m'excuser. Je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai jamais que Xené et son équipe, gardent le titre de Genesis. On n'a pas eu l'occasion de faire nos preuves à Sarémon. Tu as raison. Xené doit de comprendre qu'il n'est pas forcément le plus puissant d'entre nous. Et nous devons montrer à Père qui mérite vraiment de porter le nom de Genesis. Ah, pour une fois, elle est d'accord. Mais c'est prominents, c'est moi qui allons être choisis. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Même chose pour nous. Je n'ai pas l'intention d'abandonner non plus. Allons en ville pour nous entraîner sur la plage. Ok. Attends, qu'est-ce que... Ah, très bien. Ah bah non, ok, on le fait. Yes, raté. Caravane, pourquoi caravane? Qui a fait caravane? Qui a fait caravane? <t 'as mal> Allez, Jack, essaie de me prendre la balle. Ok, j'arrive. Bla blu bla bla bla Bla bla bla, bla, bla, bla, bla.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 En fait là je ne parle pas parce que ça a vraiment peu d'intérêt ce qu'il raconte. C'est vraiment un équipet basique sur ce, moment, hein, sur ce moment là. Et là on commence à arriver dans le truc intéressant. Qu'est-ce que... Ça tire cette sensation, est-ce que... Axel Axel, tu es là Il n'a rien de mal à se faire, il est déjà là. Heureusement, on s'en sort d'Axel. Sokai Arose Peut-être qu'il est prêt là après tout. Bon, la journée était longue, je dois attendre. dans le Il y a un ballon qui vient de lui arriver dessus et je ne demande pas... Ah mais voilà, oui, qui a tiré dans ce ballon Quand même. Ok, on va à la caravane de la noche. que je t'ai là, si tu souhaites un... Non, s'en fout, à l'aide. Il faut parler à qui Putain Et Péter un câble, il faut parler à qui Dans ce putain de monde. Ouais, c'est bon. Sean Shaun Cet Axel là. Ils ont dit que c'était l'attaquant parfait, c'est ça. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Je me demande s'il est meilleur que moi. Peut-être qu'ils n'auront plus besoin de nous s'il revient dans l'équipe. Je n'ai pas besoin de ton aide, même si je dois l'affronter pour devenir le buteur attitré de l'équipe. Oh Vraiment? Tu ne te rappelles pas de ce que papa disait. Vous formeriez une équipe parfaite si vous pouviez jouer ensemble. Papa. Hey, Sean, t'as vu J'ai marqué trois buts d'affilée, je suis trop fort. Oui, oui, si on gagnait aujourd'hui... Pardon. Oui, si on a gagné aujourd'hui, c'était grâce à toi, Aiden. Ah, ah, on a eu de la chance que le match n'ait pas été annulé. Vous étiez extraordinaires tous les deux. Tous les deux Mais Sean n'arrêtait pas de faire n'importe quoi, il a vraiment mal joué. C'est parce que tu me gênais Aiden, tu es un attaquant alors que tu ne devais pas... Ah. C'est parce que tu me gênais Aiden, tu es un attaquant alors tu ne devrais pas aller Je prendre la balle en défense. Eh bien, je pense que vous avez été bons tous les deux. Que vous avez que vous ayez fait des erreurs ou non. Hi merci papa. c'est bien plus drôle de faire ce que l'on veut sur le terrain. Attaquant, défenseur, on s'en fiche non Si, ça... si c'est important. Même si tu mets plein de buts, si l'autre équipe en met plus, ça ne sert à rien du tout. Mais c'est trop cool de marquer des putes. Vous savez, vous formez une équipe parfaite si vous plus jouer ensemble. Une équipe parfaite Tous les deux Ensemble Alors, devenons plus forts. Apprenons à jouer ensemble. Comme ça, on sera parfait. Ouais, on va devenir les meilleurs joueurs du monde, Sharon. Oui, les meilleurs joueurs du monde, ça c'est du défi. Bonne chance. On y arrivera. Et là... Quel est ce bruit ta mort. Oh! Arrête, je ne veux pas m'en rappeler. Sean, qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que ça va? s'en fout. Réfléchis-y, Sean. Je. Le jour suivant. Tu te sens mieux Oui, je vais bien maintenant. Désolé de vous avoir causé du souci. Tu as raison d'être... Tu as vraiment l'air d'aller mieux. C'est avec quel soulagement. L'action hein. le collège Maritimes. Peut-être que l'on pourra trouver des indices sur Axel aujourd'hui. Explorer Maritime. Là, je ne sais absolument pas où il faut aller ah excellent ça va être ballon Excellent Défi raté <rire> Excellent, c'est vraiment trop nul, c'est incroyable. On s'en bat les couilles, non Hey les gars, vous êtes là, on vous attendait. Ah oh, l'entraîneuse de l'équipe de Raymond, aujourd'hui encore vous êtes éblouissante. Est-ce bien un garçon qui a été sauvé par l'attaquant de feu? Euh, oui oui c'est lui. Gast Gaston remporte la cause qui est arrivé. Ah, Même l'entraîneuse vous ai déjà dit 100 fois. Le garçon qui m'a sauvé a une technique de feu, je m'en rappelle, mais je n'ai pas vu son visage. Je suis désolé. Si tu viens par ici, vite. Tiens. Eh hey Sean, tu viens J'arrive, capitaine. Ce qui me fait délirer, c'est qu'ils sont en train de regarder dans un muret. Alors, le mec est en train de regarder dans un muret s'il n'y a pas son pote, genre, est-ce qu'un muret égale son pote, genre, incroyable. Évidemment, tout ce qui est logique n'est pas Inazuma. Et bah voilà! On va retirer le son, ça me fait juste mal aux oreilles en fait. Ah, t'es ballon, ouais, en fait non, flemme. Flemme, flemme, flemme. T'inquiète pas, flemme. Je ne sais absolument pas où elle est. C'est incroyable. Ta gueule, du chien. parler relais pour voir. Ah bah voilà, putain. Salut les gars! Ah donc super, elle a redonné un badge. Super, elle a Il a vaincu le cancer, ouais, là là, là gentil, là là. Hmm. Dora, Dora, tu es là, réponds-moi. plus grande que le ballon. Oui pour rien qu'est ce qu'il fait ouais elle a été enlevée elle a été enlevée forcez la forcez la truc forceur. Il hein. y que les mecs, ils disent non, non, non, on veut pas. Et euh, eux, ils y vont quand même. <rire> La grande question que j'ai, c'est quand est-ce que... Parce que, genre, Valine, il va se montrer, genre... Parce que là, on, honnêtement, on clôt le chapitre 8 et après... Euh, et après... L'épisode qui sera dans... Peut-être l'année peut peut prochaine. C'est quoi cette énorme dinguerie Je ferai mieux la prochaine fois ah, Je suis obligé de faire une main de Céleste pour un tir de base, pour un tir de merde. Je suis obligé de faire une énorme main de Céleste des familles. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé partir dehors Partners de la musique, hein, si vous avez besoin. Et yes, putain, enfin! C'était quoi ce bruit? Vraiment, Sean euh, il va vraiment pas bien. Là. Vraiment, la situation il est vraiment pas bien. Ah, euh, vraiment Axel best guy. Vraiment, le best guy. Hop hein. voilà, hop hop. Bingo la bingo la benga. On se dépêche le cul, hein. on avance un peu. Hop hop hop. Ah, un petit message sur Discord. On vérifie juste, c'est pas un message important. Ok. Ah fuite, fuite, on va pas la jouer. À Maritimes enquêté. Attendez, téléportation, ninja. Tiens, tiens, tiens. Pourquoi le tourbillon est-il si proche Le moment est venu, Raymond. C'est l'heure de notre vengeance. Cette voix, cette valine. Oh, de valine. Epsilon. Ah, ah, J'ai longtemps, longtemps attendu ce moment Raymond Mais je sens que ma patience va être récompensée Nous avons plus Epsilon Nous avons de Epsilon Plus Un grand changement tiens Ah oh, ils se sont pas foulés marketing des potes hein, mais bon ouais. Nous affronterons vous Nous affronterons Putain je sais plus parler en français nous affronterez-vous, Raymond? Et Genesis qui vous a ordonné de jouer contre nous? Genesis ne donne pas d'ordre. C'est le désir de maître de à de l'équipe de jouer contre nous. C'est exact. Bon, blablabla. bla Axel je sais que tu me regardes jouer Eh bien mon pote tu n'as pas complètement tort Blablabla, on a compris, oui oui, ils sont gentils, ils sont méchants, c'est l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas la gentillesse. Ouais, le maillot, au cas, au cas où hein, attention, va ajouté le nouveau membre, à l'équipe. Niveau 30, et eh bah, ben, nous on n'a absolument pas, Gare, Marc doit marquer le but, alors là, Sean, Jack, attends. Hurley, Sean, Jude et Jack doivent être sur le terrain. Ok. Alors. Euh, en fait, il y a juste Hurley qui doit apparaître. Donc on va le mettre là. Hurley, Jack, Jude... Ok. On est bon. On est bon, là. Sortez votre stylet. Nous sommes partis pour affronter Genesis. Euh, Epsilon, pardon, n'importe quoi. Mais que fait Valine en attaque Ah ah ah, vous allez maintenant affronter la véritable équipe d'Epsilon. En réalité, Maître de Valine n'est pas gardien. Il est attaquant. Ah ah ah. Ses tirs sont tellement puissants qu'il pourrait gagner le match à lui tout seul. C'est un dur ennui. C'est un ennui, c'est pour cette raison qu'il est toujours dans les buts. C'est pour l'empêcher de marquer tout le temps. Apparemment, va affronter Epsilon de plus. Ou alors, Aiden. Cette petite musique qui m'avait totalement manqué. Ah oh là là, ce plaisir. Ce plaisir. On est très très bon là. Alors, et puis plus. On est niveau 20, je rappelle. Très bien, donc on va se renculer. Ça va, on peut le faire. Attendez, juste un, un instant, il n'y a pas, genre, un euh, niveau de la configuration, parce qu'en fait, c'est vraiment, il y a un... Emulation settings. Ah, c'est juste de voir un truc. Y'a pas genre euh, un truc pour genre, que le, le truc il soit moins moche. En fait genre, honnêtement c'est dégueulasse genre... Euh, bon... Euh, bon c'est pas grave. Euh, écoute. C'est cicatrice là. Comment on va faire ça hors-jeu Aïe, for pour Sean. Mais l'équipe de traduction, vous avez tout raté! Alors? Non, c'est pas ça, c'est. Bah oui, merci en fait, parce que genre j'ai pas le son du jeu depuis tout à l'heure. le son du jeu, mais pas de la bonne manière. C'est compliqué. C'est pas ça, c'est... C'est pas ça, c'est quoi déjà ce qu'il raconte, c'est... Euh... Si on n'a pas besoin de Sean... Attends, c'est... Si on n'a pas besoin d'Aiden Frost... Non, c'est pas ça, c'est Sean au début, est... ok. Si on n'a pas besoin de Sean Frost... Et si on n'a pas besoin d'Aiden Frost... Alors Alors à quoi je sers Et là il tombe dans les pommes. Foot, foot, foot, foot, foot. Oh yes. très fort les deux. Ah Yo vous arrêtez le tir à 3 Ah Gagner Quelle puissance Ouh, oui Quel tir C'est vague glorie bon, On dira le tourbillon Eh Exactement Le tourbillon apparaît Chaque fois que maître de vanille s'entraîne sur ce tir. Ah Qu'est-ce que ça va Ouais j'avais bien Enfin je crois. Non si. Apprenez-vous et combattez Non C'est très compliqué pour lui. Rejoins les rangs de la Luce Academy, Axel. Tu nous seras très utile. Tu sais, si tu donnes vraiment ta petite sœur, tu laisserais toi cette attitude provocatrice. Regarde ensuite si ta sœur, Axel, ne fait rien qui puisse la mettre en danger. il a perdu la finale parce que tu t'es enfui, on ne te pardonnera jamais, espèce de lâche. Non, ce n'est pas vrai. Axel, il ne s'en fiche pas. Mais venir, je lui fais confiance. Il s'est relevé. On se relève à chaque fois. C'est exactement comme ça cette fois-là. Sokaya Rose. Oui, oui, c'est ce que je veux. en continue comme ça, Raymond. Julia. Ah non, moi, je ne peux pas. Je vous ai manqué, non? T'en as mis du temps, Axel! Axel! <rire> Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Axel! <rire> Alors, c'est lui, Axel Blaze! Waouh! Quelle prestance! Quelle puissance! Ah ah! Alors, tu t'es décidé de te montrer Axel Blaze, l'attaquant légendaire! Maître, une valide avait raison, tu t'es caché à Okinawa. <rire> magnifique. La seconde mi-temps ne sera que plus intéressante. Axel vous rejoint. Axel doit être sur le terrain, évidemment. À la place de notre pote... Axel, Marc, je... je. Ok, faut passer la balle à là, Axel. Ah merde Aïe, grosse erreur. Le de la mort. Quoi? Merde. Allez, go, Jude. Désolé, mais c'est le moment. Entrez en frénésie. charge enflammée Vas-y Axel, mets ce but Tempête de feu Axel démarre de l'énergie et récupère tous ses pt ou wow. Axel a trouvé la forme ça me rappelle quand j'ai vu pour la première fois ah ah, je préfère ça je vais les battre je dois les battre mon corps doit réclamer quand j'ai réclame cette victoire bien joué axel je me suis alterné si dur. Axel, axel tu as un problème je sais. julia je suis désolé je suis tellement désolé axel écoute moi Ne t'inquiète pas pour ta sœur. la liste academy l'avait mis sur surveillance mais elle est sécurisée maintenant elle fait mon saut deus ex julia incroyable le deus ex machina ouais on on a appelé la secrétaire à une émission particulière. T'inquiète pas, le ref, vas-y, fais ta plaisir. Non, vous êtes sérieuse Non, non, on vient pour déconner, FDP <rire> Ça m'a un tour fumé, vous êtes sérieuse Non, non, pour déconner, fils de pute, elle est bien dans le coma, ta sœur la pute. <rire> on ne peut plus, sérieuse, elle vient recevoir un appel des services secrets. Non, vous dans un endroit sûr, à l'abri de la ami, dans le bunker du président. <rire> Je suis désolé, mais cette phase elle est énorme. Pas la hein. C'est une surveillance à ça, c'est quoi cette histoire Allez oh, incroyable Fantasmagorique Un petit 2-0 Allez, fais nous rêver excel, excel, Parfait Alors là la... Alors là, incroyable Fais rêver Axel 2-0, check Check lui ce qu'il comme ça 2-0 d'Axel On est pas en train de se faire dominer par un seul homme, c'est ouf. On a gagné 2-0 contre Epsilon. Ah, les on a gagné. Mercure de test perdre. Il est où, Axel Là. Volcan circulaire. On a gagné, on a gagné excellent, Raymond. Vous avez sans merci ma santé une fois de plus. Je vous hais de tout mon être. Et pourtant, je me sens si vivant quand je suis contre vous. Ensuite, suis venu à aimer le football. C'était la plus grosse erreur de calcul. Valine. la vie écoutez-moi. Oui, maître Valine. Nous ne pouvons heureusement être près de l'empereur. Mais nous continuons à penser à lui. Ainsi qu'à la Il va l Académie. l'Académie. Académie. Académie. Ah, durerai ils sont super, ils sont juste amis, tous entre eux pour faire incroyable fantasme Gorico. Blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. En fait, c'est super sympa, mais les mecs on s'en rend un peu. Marc, il a changé notre vague, et tout ça, du Il n'a pas changé. Non. Mais quelque chose d'autre a changé. Le ciel semble plus clair d'un coup. Axel, je peux te parler Bien sûr. Il est vraiment super sentier. Ça ne m'étonne pas qu'il ait autant d'estime pour toi. Tu défends ça, mais un jamais mettre un buteur comme toi. Attends. Axel Blaze. Je te défie. Il va lui mettre un énorme stop, tu vas voir. On va décider maintenant qu'il met un buteur. Désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Tu as peur, hein. Tu me fais de la peine. On dirait que tu es enchaîné. Je voudrais jouer contre toi. Il faut que ce soit le vrai toi, pas l'autre. Bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla Oui. Nathan. Je le sais, hein, j'ai fini le jeu. Nathan. Ils ont perdu Nathan. C'est ça dont il parle. Nous avons finalement trouvé le quartier général d'Alius. Nous allons enfin régler nos comptes et les battre pour de bon. Vous en saurez plus dans la menace Genesis. C'est ça l'esprit de Raymond. Inazuma Waifu 2, Tempête de Waifu. Et eh, oui. Et eh, oui. Allez, du coup, c'est la fin de l'épisode 18 du Let's Play d'Inazuma Eleven. Bonne que vous l'aurez apprécié. On se retrouve l'année prochaine pour l'épisode 19, qui sera donc le chapitre 9. Et avec un peu de chance, on finira. Mais d'ailleurs, attends, c'est pas du tout le chapitre 19. Je raconte que de la merde, n'est-ce pas C'est quel épisode Là, on en a à quoi Évidemment, un professionnalisme incroyable de la part d'Antoine Scaling qui va vérifier ça de manière immédiate. C'est l'épisode 20, c'est l'épisode 20 aujourd'hui. Ok, du coup, l'épisode 21, et avec un peu de chance, nous aurons l'épisode 22 qui arrivera dans la foulée. Merci d'avoir regardé. C'était Antoine Scaling, à la prochaine.